Salut l'internaute Deuxième épisode de ce nouveau format sur la chaîne, plus long, plus précis, disons aussi mille choses à te dire. Après avoir reçu Virginia Marcus il y a 15 jours pour parler d'antispécisme et de militantisme en Suisse francophone, je reçois aujourd'hui un nouveau citoyen engagé. Cette fois dans la lutte et la défense des services publics français et en premier lieu de la SNCF. Bien sûr, comme d'habitude, si tu apprécies mon travail en général sur cette chaîne, tu as plusieurs manières de l'exprimer. Les commentaires sous la vidéo, le pouce bleu, l'abonnement, bien évidemment, et la page Tipeee. Salut l'internaute Eh bien, salut Fred Salut euh, Merci de t'être rendu disponible pour euh, cet, euh, cet entretien euh, libéré, on va dire. Avant tout, qui tu es Tu peux te présenter en quelques mots euh, donc, euh, Je suis Spino, j'ai 28 ans, euh, je, je suis donc contrôleur à la SNCF aujourd'hui, depuis 4 ans maintenant, contrôleur uniquement euh, TER okay. sur, la, sur la région Rhône-Alpes. Tu es du coup concerné de plein fouet directement <rire> par l'actualité euh, sur ce qui touche la SNCF et les, le, le, le, le régime des cheminots, mais pas que en fait. Quel est justement ton ressenti en ce moment sur cette actualité Alors, euh, le ressenti, il est, il est très profond, si tu veux. C est, c est, euh, certes, oui, au niveau de la SNCF, il euh, y a beaucoup de choses qui se passent, euh, encore plus aujourd'hui en Haute-Savoie, car on est concerné par, euh, par l'arrivée de la concurrence, euh, et ça dès l'année prochaine, avec euh, les Manis. Euh, qui, qui, qui va reprendre toutes les toiles d'Anmas donc c'est assez particulier comme, comme ressenti on, on est partagé entre waouh wow, c'est le progrès et, et waouh, pas du tout! Euh, ouais. <rire> tu me en dire un petit mot sur, ce, sur, sur cette ouverture au, typique à la Haute-Savoie? Tu peux nous en dire un, un, petit, Alors, un petit mot? Euh, c'est le, le RER euh, franco-suisse. Ah, donc le SEVA. Voilà, ça. le SEVA, le fameux SEVA, euh, qui sera géré par euh, l'entreprise Lemanis, qui, euh, qui, euh, dont les capitaux sont partagés entre les Suisses et les Français, donc les CFF et la SNCF. Mmh. Clairement, euh, donc, ils, ils ont l'intention de, de développer le, le, le transport euh, ferroviaire euh, tout autour du, du, du bassin lémanique. Euh, donc, sur le papier, c'est génial. <rire> sur le papier, c'est génial, c'est vrai, ça fait plus de trains, plus de cadencements, beaucoup plus de trafic. Euh, dans les faits, c'est réorganisation de, de, de, de services, suppression de postes. Euh... Est-ce qu'on s'éloigne du service public pour aller vers... Une entreprise. Euh, ah oui. Est-ce que c'est ça qu que, que vous voyez, soit euh, toi et tes collègues C'est ça qui est frais Alors, euh, ce qui est frais euh, au niveau du service en lui-même, il sera là. Ouais. En revanche, est-ce que ça sera un service public Je ne sais pas. <rire> Dans le sens est-ce qu'il sera réellement accessible à tous, euh, sans sans contrainte, etc. Euh, Aujourd'hui, rien ne me le garantit. Rien ne me le garantit. Aujourd'hui, on n'est même pas capable de me garantir ma place de demain. En fait, ton on, poste à toi. Mon, mon poste à moi, on n'est même, même pas capable de me le garantir, on me dit, oui, on ne sait pas qu'est-ce que qu'est-ce que réellement vous allez devenir, qu'est-ce que réellement euh, vous allez faire demain, on ne sait pas. En tout cas, on n'a pas d'informations là-dessus, mmh. je pense que certains les ont, <rire> mais nous, on ne les a pas. Donc, euh, c'est donc vraiment euh, assez particulier comme, euh, comme ambiance. Euh, en plus avec tout ce qui se passe au niveau national, au niveau de la SNCF, avec le transfert de, de personnel qui est annoncé dans, dans les différentes entreprises privées. Donc euh, clairement, euh, sur, sur les faits, euh, tu auras donc euh, une entreprise qui arrivera sur la gestion d'une ligne, sur l'exploitation plutôt d'une ligne. Mmh. Donc, euh, donc par exemple, on va... Un exemple local, tu prends anne -Mass et Vian euh, sur cette ligne-là. Donc, euh, une entreprise va arriver. Ils vont pas arriver avec des cheminots tout neufs qui sortent de la boîte. Hein, C'est ben pas, pas possible aujourd'hui. Déjà, la SNCF peine à recruter avec les conditions de travail dans lesquelles on est. On peine à recruter. Euh, C'est euh, donc euh, clairement, ils vont reprendre le personnel qui est déjà formé, qui est, qui est déjà donc en place. Donc, vous donc moi hum. et mes collègues. Euh, je change juste d'uniforme. Mmh. Sur, le, sur le fait, je change juste d'uniforme. Euh, dans le fond, euh, on change complètement mes, mes conditions de travail. Euh, ce pourquoi j'ai également accepté d'aller à la SNCF. Donc forcément, oui, on va, on va reparler du statut, on va parler des, des, des conditions de travail, on va parler de, de, de tous mes droits aujourd'hui que j'ai que j'ai en tant que cheminot, euh, qui sont pas si exceptionnels que ça en fait hein, si, si on y regarde bien dans, dans le détail euh, c'est juste des, des acquis sociaux que nous nous avons c'est mm -hmm. vrai mais de la même manière que d'autres entreprises que ce soit de droit enfin de droit privé ou public euh, euh, ont également des avantages c'est je pense que le sujet est clos sur sur, sur, sur le, le, le, le... Euh, les cheminots qui seraient euh, privilégiés, etc. Je pense que personne n'y croit. Hein. Enfin, je pense. Hein. D'ailleurs, sur le terrain, est ce que sur, des gens veulent. Sur le terrain, dans les faits, c'est pas dit. Ah. C'est pas dit. Euh, tu vois, on était encore justement avec les copains en train de faire de la distribution de tracts il n'y a pas si longtemps que ça sur, sur, sur un marché, donc euh, au contact même de la, de la population. Et dans, dans la conscience des, des gens, ou même consciemment, il hein, y, y a des gens qui nous ont dit sur ce, sur ce marché « Non, c'est bon, je suis au courant de tout, je regarde la télévision. Mmh, mmh. » Aujourd'hui, <rire> je suis désolé, mais au niveau des médias mainstream, c'est complètement euh, faussé. C'est complètement faussé. Tu prends... Tu prends par exemple le, le, le salaire des cheminots aujourd'hui qui est d'une moyenne de 3 000 euros. Ouais, oui, oui, oui, 3 000 euros. Sauf que c'est pas nous à l'exécution qui nous touchons ces 3 000 euros. C'est la moyenne avec euh, la fraction des Exactement, voilà. exactement. Et quand tu prends des salaires qui, qui avoisinent les 52 000 euros par mois, voilà. forcément, il faut un petit paquet de cheminots à côté pour faire une moyenne de 3 000. Et ça, on parle que d'un seul salaire, je ne désignerai personne, mais tout le monde, je pense, a entendu parler aux informations de, de salaire de, de, de, de nos hauts cadres, en tout cas. Le temps en tant que contrôleur, je vous posais la question, hein. mmh. je te, ton salaire Alors, en moyenne, 2000 euros. En moyenne, 2000 euros, euh, j'ai euh, un, un salaire de base qui est de 1348 euros brut, euh, auquel s'ajoutent des primes. Donc, euh, ces primes, c'est quand, euh, quand je roule. Quand je pars, je pars en, en RHR, donc c'est repos hors résidence, je ne dors pas chez moi, je rentre que le lendemain. Donc il y a des, des, des, des primes par rapport au fait de travailler de nuit, de très tôt le matin ou, ou le week-end. Rien d'original en fait, Rien d'original en fait, c'est exactement ça. J'ai enfin, travaillé dans le privé avant de rentrer à la SNCF, je touchais exactement les, les, les mêmes, le même genre de primes en, en fait. Donc... Je suis quelqu'un de normal. Je viens <rire> de le dire. Hein. <rire> J'estime oui, oui. être quelqu'un de normal aujourd'hui. En plus, dans une région comme la nôtre, c'est assez particulier. de, de, de bah, 2000 euros dans une région comme la nôtre, c'est pas grand chose. Non, en fait, c'est pas grand chose. Je vis dans, dans une cité cheminote. Donc, tu vis euh, où À ville grande dans une cité cheminote, il y, a, il y en a. 3, je crois, juste sur ville la avec Ambille, etc. Il faut préciser pour les, les spectateurs, les téléspectateurs, que nous sommes dans une région particulière qui est transfrontalière, il y a la Suisse, là on, on tourne à Gaillard aujourd'hui, on est à quelques centaines de mètres de la frontière, et euh, il y a beaucoup de personnes qui travaillent de l'autre côté de la frontière où le salaire est conséquent, trois fois plus élevé qu'en France, et donc ce qui fait que le, le marché de l'immobilier, de la consommation en général, tout est plus élevé ici qu'ailleurs, euh, en France en général. Hein, c est, c est, c est, donc forcément, ce qui, ce qui nous dit, c'est que ben, 2000 euros, ce n'est pas une somme. Il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup plus que ça dans, dans la région et ce qui fait que les loyers, ce qui fait que la consommation en général est plus chère. Donc ce n'est pas un luxe, au contraire. C'est ça. Après, je, je ne me plains pas. J'estime que pour <rire> mon travail, euh, je suis bien payé. Il y en a qui peuvent avoir un avis divergent. Mais moi, mon avis personnel sur la question, c'est j'estime être bien payé pour ce que je fais, avec les contraintes que j'ai. Euh, et c'est... Euh, et c'est ce que je n'ai pas envie de perdre demain. Qu'est-ce qui me garantit que dans un an, euh, deux ans, ou, voire plus, voire moins, euh, j'aurai toujours tout ça Sachant qu'en plus, ici, dans, dans la région, on est pile poil concerné par l'arrivée de, la, de la concurrence. Donc, qu'est-ce qui me garantit que les petits accords qu'on passe entre nous aujourd'hui, je les aurai demain Rien ne me garantit tout ça. Et aujourd'hui, on est dans un flou euh, artistique, j'ai envie de dire. Dans un flou artistique, on, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais. Est-ce que et... ce sentiment-là est partagé justement avec, avec tes collègues Est-ce que est ce c'est pas le. Euh, c'est peut-être une volonté, je ne sais pas, de la direction ou de l'ambiance générale de créer cette insécurité euh, sur l'emploi euh, Comment c'est ressenti Est-ce que c'est ça qui fait que. Et c'est la question euh, que les gens s'engagent, que tu t'engages toi dans cette grève Peut-être c'est ça et une autre partie, autre chose. Qu'est-ce qui fait que vous vous engagez Est-ce que c'est uniquement ça Donc votre statut, votre sécurité à vous ou alors quelque chose de plus large alors, euh comme je disais, c'est quelque chose qui, peut, enfin, qui dépasse aujourd'hui la SNCF. Ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est quelque chose qui dépasse la SNCF. Mmh. Donc oui, forcément, euh, on, a, on a nos craintes euh, un peu plus personnelles au niveau, euh, au niveau du, de notre métier à proprement parler. Mais là, on parle réellement d'un mouvement général, que ce soit au niveau des EHPAD, au niveau des, des universités, lycées, etc. Euh, au niveau de, de tous les services publics, en règle générale, c'est quelque chose qui... Où il faut s'impliquer. On, on, on est forcément dans l'incertitude. Euh, J'ai une maman qui, est, qui est, euh, est infirmière depuis très longtemps. Euh, Aujourd'hui, elle, elle serait beaucoup mieux dans, dans un service euh, à, à l'hôpital euh, à faire des horaires un peu plus cadrés, au lieu de ça, elles se retrouvent obligées de travailler en libéral, de faire des horaires euh, pas possibles pour pouvoir se faire un salaire euh, parce que justement les conditions dans un hôpital sont juste catastrophiques. C'est juste euh, aberrant. Aujourd'hui, euh, j'estime que la, la grève des cheminots euh, et toutes les grèves qu'on peut dire euh, visibles, qui font du bruit. Mmh. Nous clairement, quand on est en manifestation, je pense qu'on nous remarque euh, et c'est fait exprès, c'est fait il faut qu'on nous entende, c'est fait pour que, pour que les gens s'interrogent et osent venir nous voir. On va vers les gens mais il faut que les gens n'aient pas peur de venir poser des questions. Euh, et, et clairement j'estime également me battre euh, donc pour l'ensemble du service public no, notamment les infirmières qui ne peuvent pas faire grève qui sont aujourd'hui dans une, dans une situation déplorable on leur demande de faire toujours plus avec toujours moins et, et c'est ça dans tous les services publics j'ai vu une, une vidéo justement sur Youtube euh, faite par, euh, par Usul euh, je l'ai aussi, euh, Très euh, ce, ce, ouais. elle est juste... Excellente, elle est parfaite. Le, le, le message, en tout cas pour moi, est passé et j'ai bien l'intention de me battre jusqu'au bout pour, euh, pour, pour ces, ces, ces infirmières, pour ces aides-soignantes, pour le milieu hospitalier, pour ma santé en fait. Oui. C'est pour ma santé. Je, je me suis fait déjà opérer du cœur, je suis rentré à l'hôpital, je me suis fait opérer, je suis ressorti et j'ai rien sorti de ma poche. J'ai rien sorti de ma poche. Et aujourd'hui, dans un système de santé comme. Euh, euh, comme on est actuellement en France, je trouve ça génial. Bien je trouve sûr. ça génial. Je trouve ça parfait de, de pouvoir se soigner euh, gratuitement, entre guillemets. Parce oui, que, parce que, oui, que précisons, ce n'est pas gratuit. Voilà. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens gratuit, qui. Euh, forcément. Euh, allez voir le film La Sociale de Gilles Perret. Ce film est, est nécessaire à voir. Où on apprend que. Alors non, ce n'est pas gratuit. Voilà. C'est des cotisations que toute la communauté paie un service public. Pour... En fait, c'est la différence. Est-ce qu'on peut résumer tout simplement le fait que vous vous battez Nous nous battons pour une idéologie, pour un modèle de société, en fait, finalement, C'est ça. Ouais, oui, ça. Contre un autre. Oui, euh, c'est ça, contre un autre. Aujourd'hui, tu, euh, tu prends la libéralisation en général de tous ces services. Euh, je suis désolé, mais moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que, justement, aujourd'hui, euh, je gagne 2000 euros par mois, je suis déjà pris à la gorge, entre guillemets, je me débrouille. Euh, c'est aussi un mode de vie, tu vois, c'est de l'échange, c'est des trocs, c'est de l'échange de services. Aujourd'hui, je travaille beaucoup en local, j'essaye de faire vivre justement euh, une petite communauté. Euh, c'est pas facile tous les jours, on, on a des fois où c'est un peu plus difficile que d'autres, mais c'est euh, nécessaire, on, est, on vit tous ensemble. Je vis dans un bâtiment, je vis dans un bâtiment, il y a cinq étages, euh, encore heureux que mon voisin... Peut me demander un service. et encore Donc en gros, ton engagement sais. passe, c'est intéressant ça, parce que c'est un peu d'ailleurs le leitmotiv de cette émission, c'est un citoyen, une citoyenne qui s'engage dans sa vie, là on, on, on parle essentiellement de, de la défense de la place publique dans le cadre de ton travail, Bien mais sûr. ce n'est pas ça, est-ce que dans ta vie privée, enfin je veux dire, dans ta vie privée, comment ça se, ça se goupille, comment ça s'illustre ton engagement citoyen ah, Alors ça c'est assez particulier, Tu, j'estime qu'il y a plusieurs manières de le faire, euh, sans forcément que ça nous coûte. Donc oui, il y en a qui peuvent faire plus, il y en a qui peuvent faire moins. Des fois, ça passe juste par un sourire et un mais bonjour, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Dans une, dans, dans une vie où on est de plus en plus individualiste, euh, isolé, euh, on est quasiment obligé d'avoir une étiquette. Moi, justement, je prône le fait de, de ne pas en avoir. D'ailleurs, c'est intéressant cette, cette question-là. Est-ce que tu es syndiqué Non. Je... Est-ce que tu fais partie d'un parti politique Non plus. Euh, et pourtant, tu te considères comme militant, comme ouais. euh, enga engagé. C'est ça. Euh, comment tu vois ça en dehors de ces, de ces structures euh, qui sont d'ailleurs bonnes dans, sa, dans certaines choses, qui hein, sont d'ailleurs utiles dans, sur leur terrain Mais pourquoi tu ne les pas et comment tu vois les choses Alors, euh, par exemple, au niveau des, des syndicats. Voilà, on, va parler, on va revenir un peu sur la SNCF et, et les syndicats. Euh, J'estime qu'il y a du bon et du, et du moins bon dans, dans chaque. En fait. Ça fait 4 ans que je suis dans, je suis dans la boîte, euh, 4 ans que, que je me confronte au, au monde syndical. Euh, parce que clairement, dans le privé, avant, le, ben voilà, je sortais des études, j'arrive dans le monde du travail, je ne connais pas, je ne me suis pas forcément intéressé. Et, et puis clairement, tu débarques dans une entreprise mmh. comme la SNCF où les syndicats ont une place très forte. Bien sûr. Euh, Ouais, tu te retrouves confronté à ça et tu te dis euh, « Qu'est-ce que je fais <rire> Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que c'est Je ne sais pas. Euh, » J'ai la chance d'avoir euh, euh, une épouse qui, euh, qui était en tout cas euh, déléguée syndicale euh, CGT. Mm -hmm. Donc euh, j'ai eu la chance de, de, de, de rentrer dans le vif du sujet sans avoir à prendre de, de, de cartes et j'ai trouvé ça très intéressant. En revanche, pour moi… Euh, les, les syndicats sont très importants parce que justement ils apportent une structure, mmh. une structure, par exemple une structure et une organisation dans tout ce qui est action comme comme les grèves, comme l'information de, de nos droits, etc. C'est une organisation nécessaire, ça. tu veux dire Voilà. C'est ça. Moi, quand et je pourquoi suis... tu es pas toi Pourquoi tu es pourquoi, pas à l'intérieur pourquoi, pourquoi je n'y suis pas Parce que je me retrouve pas dans dans, dans en fait, il faudrait... Euh, Aujourd'hui, par exemple, à la grève SNCF, on a, on a une plateforme commune. Mmh. Tous les syndicats sont mis ensemble. Et eh ben, j'estime que c'est nécessaire quand, euh, quand, tout, quand on est tous concernés. Quand on est tous concernés, c'est quelque chose qui est nécessaire que, que tout le monde se, se réunisse. Euh, donc, oui, tu peux avoir ton étiquette syndicale, oui, tu peux défendre tel ou tel cause être un peu plus, entre guillemets, du côté des patrons, plus du côté des salariés. Aujourd'hui, c'est ça. Mais pour moi, les, les, on parle d'une réforme à la SNCF et dans les différents services publics. Euh, J'estime que les syndicats euh, dénoncent, euh, je, je vais pas me faire des amis en disant ça. Tu parles en ton nom. Hein, Mais tu... voilà, j'assume, clairement j'assume. J'estime que les syndicats dénoncent un système euh, dans lequel ils sont en, ancrés. Ils sont ancrés dans ce, dans ce système et euh, ils, ils le dénoncent mais n'arrivent pas forcément à s'en détacher. C'est quoi le système dont tu parles euh, dans, dans ce système de hiérarchie... de hiérarchie... Ah Hiérarchisation C'est ça <rire> Je ne pas à dire. que <rire> tu n'aimes peut-être pas ça. Eu... Voilà. voilà. Ouais. C'est <rire> assez particulier. Euh, euh, Aujourd'hui, tu as, as une fédération qui, qui, qui peut te dire « Demain, on reprend le boulot. » C'est ce, ce qui est arrivé... Euh, euh, en 2014, oui en 2014 c'est ce qui est arrivé, il y a eu un très gros mouvement de grève pour dénoncer le, le pacte ferroviaire, euh, le, le mouvement était dans la gonfle comme on dit, on est, on était, moi j'ai pas pu la, la faire parce que je venais de rentrer à la SNCF et j'étais dans une période d'essai en fait donc clairement euh, voilà je voulais pas risquer mon boulot, personnellement à ce moment là je n'ai pas fait grève et euh, ma femme en revanche a fait ses semaines de grève, a perdu son salaire, euh, était dans la gonfle et, et se battait jusqu'au bout, pour que tout d'un coup la fédération lui dise bah écoute non c'est bon on reprend le boulot non en fait pour moi j'estime que tu te sens à l'étroit certainement oui voilà choses, personnellement et c'est partagé ou pas avec est-ce que tu es entouré de collègues qui partagent ton point de vue à ce niveau là ou alors euh... Clairement, il y a beaucoup de, de gens qui sont syndiqués autour de toi, ou minoritairement Alors, euh, j'ai beaucoup de personnes qui sont qui sont syndiquées. Aujourd'hui, sur les assemblées générales, euh, en tout cas au niveau local, euh, c'est beaucoup de personnes qui sont syndiquées. Je pense que ceux qui ne le sont pas, c'est plus des personnes, dans mon cas, tu vois, qui, qui sont rentrées depuis pas très longtemps, qui, qui ne sont pas forcément intéressées par la question. Euh, Mais qui s'engagent quand même Il y en a certains, il y en a certains, dans, cas. dans, dans mon cas, oui, qui... qui euh, qui se, qui se mobilisent, qui s'y intéressent et, euh, et je pense justement que pour ce, ce, ce combat, parce que pour moi c'est un combat, mmh. pour le combat du service public aujourd'hui, il faut euh, fédérer un maximum de personnes et le fait de montrer qu'il y a des personnes sans étiquette, mm -hmm. sans, sans sans rien, sans, sans rien. engagement dans voilà, une structure je suis juste engagé, je suis juste engagé, je suis juste prêt à faire des choses, euh, à me lever tôt le matin, à me coucher très tard le soir, à faire des manifestations, à faire des débats, à discuter avec un maximum de monde pour euh, pour mobiliser. Aujourd'hui, j'ai pas besoin, moi en mon nom, d'avoir quelqu'un euh, de célèbre ou qui que ce soit derrière moi. Si j'estime je, si que je peux faire quelque chose, je l'ai fait. Et c'est important. Je, je trouve ça vraiment important. On est tous concernés. Si on regarde BFM, etc., on a une image d'une certaine réalité qu'on peut-être qu'on fabrique, etc. On, on le sait. Mais sur le terrain, tu me le vis. Est-ce qu'il y a une différence Est-ce que BFM dit la vérité <rire> Ou alors, j'imagine que non, mais exprime-moi décris-moi cette différence que tu as, toi alors, euh, Sur le terrain, comment c'est perçu par les gens Clairement, euh, moi je ressens du soutien. Je ressens du soutien de et de plus en plus. Euh, J'ai vraiment l'impression que euh, euh, le mouvement, euh, parce que c'est un mouvement, comme je t'ai dit, qui dépasse la SNCF. Bien sûr, oui. Euh, on, on sent les gens derrière nous ça fait chaud au cœur ça fait chaud au cœur c'est quelque chose qui, qui qui te prend au trip tu te dis mince euh, même des personnes à qui j'ai mis une amende tu vois pour te dire pour te dire <rire> tu vois c'est des personnes qui, qui étaient sans titre de transport donc j'ai fait mon travail je oui, leur ai oui. mis une, une amende euh, ils m'ont dit euh, surtout ne lâchez rien vous battez pour nous etc et, et du coup le message que j'ai voulu faire passer dans ce train là et que j'essaye de faire passer en général euh, c'est vous aussi, mobilisez-vous, faites quelque chose, venez aux manifs, venez sur les piquets de grève, venez sur, sur, euh, aux assemblées générales. Euh, moi, j'invite tout le monde à, à venir discuter avec les cheminots, à venir discuter avec les infirmières, à, à réellement prendre conscience de, de ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est tous un petit peu isolés, mais, mais clairement, beaucoup de personnes se posent des questions. Alors, j'invite tout le monde euh, aujourd'hui à se présenter euh, au piquet de grève, euh, même si c'est pour 10 minutes, 20 minutes, minutes On a l'information où, comment Les gens alors, qui veulent, par exemple, euh, la si gens du coin qui nous regardent et qui voudraient participer à la prochaine AG, ou, ou venir vous écouter, alors, voir... Les, les, les différentes informations vont se retrouver sur, sur les différents sites des, des syndicats. On mettra les liens en description de la vidéo, d'ailleurs. Quand les cheminots travaillent, allez les voir, leur demander vous passez en gare et, et, et vous demandez vous demandez à un contrôleur, vous demandez à un conducteur n'importe qui, s'il est, est en grève il, est, il vous donnera l'information et, et ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera sur, sur un piquet de grève parce qu'aujourd'hui on est dans un mouvement qui, euh, qui s'annonce long dur euh, et il faut, ça va faire du, du bien de voir des, des, des nouvelles têtes entre guillemets de, de voir qu'on est soutenu, de voir que la population est derrière nous euh, et j'invite toutes les personnes à, à se mobiliser un maximum, à se réunir, à en discuter, il euh, y a différentes actions qui vont être mises en place, il y, y a différentes manifestations pour différents sujets justement parce qu'on est et dans une... et un... tout le monde. Exactement. Parce qu'on est... Qu est, il faut le répéter, on est dans la défense du service public. Exactement. Au-delà même de la SNCF. Mmh. On en parlait hier dans une réunion politique à laquelle je participais dans le coin, je veux m'avancer, mais si la SNCF tombe, tout tombera. C'est bien ça, est-ce que je résume la ah chose non, non, comme non, tu as tu le... as très bien résumé la chose, euh, dans le sens où euh, euh, aujourd'hui on parle de liberté, égalité, fraternité, on est de moins en moins là-dedans, je suis désolé. Aujourd'hui, euh, tu veux, tu veux euh, respecter cette devise, il faut respecter les services publics. C'est ce qui nous donnera justement, comme, comme tu disais, une base en termes d'égalité par rapport à certains droits qui, qui sont primordiaux. Aujourd'hui, on est dans un monde qui va à 300 à l'heure. Euh, plus vite que le TGV même. mais voilà c'est quelque chose qu'il qui faut prendre en compte il ne faut pas laisser quelqu'un derrière non, pourquoi, en pourquoi on le laisserait derrière pourquoi lui il n'aurait pas le droit vu, vu les, la conjoncture ça va se passer dans on va se prendre des coups on, on va pleurer à cause des lacrymos on va, il va y avoir du sang, des larmes je ne sais pas, j'aimerais éviter J'aimerais vraiment éviter ça, mais s'il le faut, il faudra. J'invite justement également tous les policiers, etc. à se poser les vraies questions. Oui, aujourd'hui, ils sont pris à la gorge par ce système. Tu décris là la convergence des luttes, en fait. Exactement, exactement. Aujourd'hui, je suis désolé, mais quand tu prends une manifestation pacifique où les gens sont juste là en train de faire du bruit et à un moment donné, on leur fonce dans le tas. Ouais. Non. Non, c'est pas normal, c'est pas normal, ça révèle que le pouvoir en place, s'il si vi en vient à la violence, c'est qu'il est, qu est euh, poussé à ça, c'est une indication qui est alors positive, on va dire, la violence n'est pas positive, c'est parce que je dis, mais s'ils si en viennent à ça, c'est que le mouvement fait peur, et qu'on est peut-être au, au bord de quelque chose, euh, c'est positif dans l'idée, et bien merci Fred d'avoir euh, répondu à mes questions, et d'être euh, venu... Euh, aujourd'hui ici pour discuter de ce sujet très très large, on va dire. Un dernier mot peut-être euh, Oui, bah aujourd'hui, ce qui se passe à la SNCF, c'est exactement la même chose que ce qui s'est déjà passé dans certains services publics. Euh, tu as EDF, tu as La Poste, France Télécom. C'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous. Si on, si on veut réellement euh, avoir quelque chose qui, qui respecte notre devise Liberté, égalité, fraternité C'est euh, pas que des mots quoi hein. Voilà, c'est pas que des mots en fait C'est pas juste marqué sur les écoles, sur les mairies, etc Non, ça, à un moment donné, il, il faut réellement respecter cette devise Et faites en sorte que tout le monde ait au moins la même base La même base, c'est avoir accès au transport Avoir accès aux énergies, avoir accès aux moyens de communication à euh, la santé, à, à l'école C'est tout ça Ça, c'est la base c'est la base et c'est quelque chose qu'aujourd'hui on est en train de perdre. Donc mobilisez-vous. Mobilisez-vous, tous concernés. Merci à toi. Mais de rien. <rire> Bravo!